Aujourd'hui, nous avons une, une classe de CAP en un an, euh, option restaurant service en salle. On va leur apprendre le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir-être, c'est la présence, puisque dans notre, dans notre métier, euh, c'est très important. La présence, la relation avec la clientèle. Euh, on va leur apprendre des techniques, comme les découpes. On va leur apprendre la commercialisation des produits. L'intérêt du restaurant d'application, c'est que déjà une fois par semaine, ils sont avec leurs professeurs auprès des clients, des vrais clients. Ici, on va leur apprendre les vraies techniques de la restauration, tout du moins les techniques de base de la restauration, qui sont les découpes, qui sont le porter des assiettes, la mise en place classique d'un restaurant type gastronomique, et euh, partir du principe où, où on enseigne la gastronomie française avec toutes les bases. Euh, comme ça, ils sont capables de travailler dans tous les types de restauration. à leur provenance, à, à la suite de ce, ce sable.